Lion et ascendant Lion, premier er décan dans votre horoscope de cette semaine. L'entrée de Vénus en Gémeaux, ça c'est une bonne nouvelle pour vous parce que elle occupe un, un secteur euh, euh, amical. Hein? Et on sait que l'amitié, bon c'est quand même quelque chose de très différent de l'amour, mais bon il peut y avoir des passerelles, comme on dit, hein, entre amitié et, et amour et qu'une un, un, amitié qui se transforme en amour euh, est parfois beaucoup plus solide euh, que quelqu'un qu'on va rencontrer pour qui on va avoir le coup de foudre. Mais cela dit, les deux choses peuvent arriver, hein, à la fois euh, le coup de foudre et, et à la fois euh, l'amitié qui vous semble être euh, plus qu'une amitié. Euh, si cela ne correspond pas à votre situation, il y a d'autres interprétations vous pouvez vous faire de nouveaux amis, sortir avec des amis, avoir des activités un petit peu différentes, euh, euh, ou alors si vous êtes en couple avec une Vénus en Gémeaux, vous aurez beaucoup d'idées et d'inventivité de, de, pour mettre du piment dans votre vie, euh, euh, dans votre vie à deux. Hein? Donc euh, ça c'est aussi un élément important. Hein? Euh, le côté, euh, bon, on trouve des, des idées, des fantasmes, et euh, ça, ça réussit euh, à euh, redynamiser, euh, à redonner un petit coup de booster à, à votre couple et à votre libido aussi, à vous! Musique Deuxième 2e décan dans votre horoscope de cette semaine, euh, c'est un aspect qui peut-être euh, que peut-être vous ne sentirez pas forcément, euh, qui n'aura pas beaucoup d'écho sur vous, euh, euh, c'est une opposition entre Mars et Saturne. Et comme Mars occupe votre secteur 12, euh, qui est le secteur quand même des choses cachées, secrètes, euh, mais aussi des ennuis, hein, ça il faut le savoir, euh, donc il est très possible que ça ne vous concerne pas, vous, directement. Hein. Il est possible qu'un de vos proches, euh, quelqu'un, un membre de la famille peut-être, hein, puisque Mars est en cancer, qui est le signe de la famille, un membre de la famille peut avoir un problème de santé, vous pouvez être obligé de vous en occuper, pas être obligé, vous pouvez même, ça peut être votre désir hein, de vous en occuper, parce que quand vous prenez quelque chose en main, et eh bien vous le faites non seulement très bien, mais vous allez jusqu'au bout. Donc il euh, y a cette notion-là. Cela dit, vous pouvez aussi être un petit peu débordé de travail, hein. souvent quand Mars est en 12, il euh, n'y a pas de limite, hein. Et comme la planète gère vos activités, euh, il est possible que vous ayez trop d'activités et que vous soyez de vous-même obligé d'y mettre un frein, hein, puisque Saturne s'oppose à Mars, Saturne c'est les freins, donc que vous soyez obligé d'y mettre un frein parce que sinon vous allez y laisser la santé. Il euh, y a un moment où il faut quand même prendre un petit peu de recul et vous dire euh, bon là stop, tu arrivé à tes limites, hein? et les limites, nos limites, vos limites, il faut les respecter, hein? parce que sinon après le corps il se venge, hein? il n'est pas content. Troisième décan dans votre horoscope cette semaine, je dois vous dire qu'il ne se passe pas grand chose, hein? ce sera ça va pas durer, hein? ce sera pas le cas pendant des mois, mais là cette semaine il y a juste euh, à partir de mardi un bon aspect du Soleil qui est en Gémeaux aussi comme euh, donc Vénus hein, pour le premier er décan, euh, vous troisième e décan, c'est le Soleil qui va être euh, en bon aspect avec vous, alors ça ne représente pas du tout la même chose. Le Soleil ce sont vos objectifs, les buts que vous poursuivez. Euh, l'image aussi que vous donnez de vous-même. Hein? Et donc avec les Gémeaux, vous pourriez donner l'image de quelqu'un qui euh, est très amical, qui a envie d'aider, qui a envie de soutenir, qui est vraiment, euh, comment dire, dans l'entraide et la solidarité. C'est en tout cas euh, le propos de ce soleil en, en Gémeaux. Euh, bon, l'amitié est également le domaine euh, du Gémeaux et euh, elle peut forcément être euh, au premier plan de cette semaine, avec euh, peut-être une réunion entre amis ou euh, euh, une balade que vous déciderez quelque chose, ou tout simplement un apéritif, un déjeuner, enfin voyez quelque chose où vous serez réunis avec des personnes que vous aimez bien et avec qui vous pourrez échanger. Musique Mardi et mercredi euh, devraient normalement être des bonnes journées pour vous le Lion, étant donné que bon la Lune qui gère vos humeurs, hein, je le rappelle, euh, la Lune occupera la balance, et donc vous serez certainement d'excellente humeur, en tout cas d'humeur communicative, et vos relations avec vos proches se passeront vraiment bien. Même si vous êtes du premier décan et que vous avez euh, des ennuis à cause d'Uranus, hein, on en a souvent parlé, eh bien cette journée sera très propice à, à de la détente, à du bien-être, euh, peut-être que vous aurez une conversation qui va vous détendre, euh, ou que on vous dira quelque chose qui vous adoucira le climat, euh, enfin bref, ce sera une bonne journée euh, de toute manière pour tout ce qui est euh, échange, euh, euh, déplacement aussi et démarche. Hein. Si vous avez une démarche à faire, euh, surtout euh, faites-la un de ces deux jours. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr. Appelez le 3210 aussi et euh, bien évidemment le site du Figaro TV Magazine. Bye bye